Aujourd'hui le 8 mai 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont touché des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Stelma Stelmakivka de la République populaire de Lugansk et Sinkovka de la région de Kharkiv. En outre, dans les zones des colonies de Sinkovka et brest de la région de Kharkiv, les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Au cours de la journée, jusqu'à 55 militaires ukrainiens, trois chars, cinq véhicules de combat blindés, 7 véhicules, ainsi qu'un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimanski, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, les tirs d'artillerie du groupe de force centre ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova de la République Populaire de Lugansk, Terny, Torsko et serait en cas du Donetsk République Populaire. Plus de 70 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, une monture d'artillerie automotrice à 4 SIA et deux obusiers des 20 ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont continué à mener une offensive dans la partie ouest de la ville d'Artmovsk ou de la République populaire de Donetsk. Les troupes aéroportées les ont soutenues et ont bloqué les unités des forces armées ukrainiennes sur les flancs. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes sud ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Krohnoe, Bogdanovka, Stuposhki et Chazoviar de la République Populaire de Donetsk. Au cours de la dernière journée, l'aviation a effectué cinq sorties dans cette zone et l'artillerie du groupe a effectué 69 missions de tir. Au cours de la journée, les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 380 militaires et mercenaires ukrainiens, un char, quatre véhicules de combat blindés, six véhicules. Une monture d'artillerie automotrice à Katsya, deux obusiers des 21 d 30 En outre, dans les zones des colonies de Verknukemanskhoye et de Kramatorsk de la République populaire de Donetsk, deux dépôts de munitions des 54e brigade mécanisée et 80e d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Dans les directions sud-Donetsk et Zaporozhye, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu des unités ennemies dans les zones des colonies de Gleda, Shevchenko, Vremovka de la République populaire de Donetsk. Malinovka, Marfopol, belogorye du de région de Zaporozhye. Au cours de la journée, jusqu'à 70 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, deux camionnettes, ainsi qu'un obusier des 20 ont été détruits dans ces zones. En outre, deux dépôts de munitions des 72e brigades mécanisées et 128e d'assaut de montagne des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Vodiane en République populaire de Donetsk et de Kirovou dans la région de Zaporozhye. Dans la direction de Kherson. Plus de 50 militaires ukrainiens, 7 véhicules, ainsi qu'un obus humstabé ont été détruits à la suite d'incendies. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 96 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes dans des positions de tir, des effectifs et du matériel dans son districts par jour. Dans la zone de la colonie de Balakliya, dans la région de Kharkiv, un entrepôt contenant des armes et du matériel militaire d'un groupe de soldats des forces armées ukrainiennes a été touché. Au cours des dernières 24 heures, des moyens de défense aérienne ont détruit 15 véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Novovodiennois, Kromineya de la République Populaire de Lugansk, Kiryovka, Petrivsk, Yegorovka de la République Populaire de Donetsk, Vasilievka de la région de Zaporozye et Pechanivka de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 418 avions, 230 hélicoptères, 4042 véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles antiaériens, aériens 9033 chars et autres véhicules blindés de combat, 1096 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4764 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 1059 10 unités de véhicules militaires spéciaux.